bonjour les élèves de séance 1 deuxième année primaire je suis vraiment ravi de vous rencontrer aujourd'hui méthode de français c'est une autre façon d'enseigner langue française à distance je choisis pour vous ce livre vraiment très intéressant pour vous c'est là pour vous alors aujourd'hui chers élèves on va voir ce qu'on appelle grammaire voilà grammaire je vais vous inviter ensemble à comprendre un nouveau cours vraiment très intéressant pour vous. Alors prenez s'il vous plaît comme d'habitude votre livre préféré. Alors on et suivez avec moi. Allons-y. Alors, le cours d'aujourd'hui de grammaire, c'est vraiment facile. Les accords du verbe avec sensu sujet. Deuxième partie. Avant de faire des exercices d'entraînement, il vaut mieux d'observer et de découvrir. Alors, je lis les textes 1 et 2. D'accord On Voilà ici, Léa se brosse les dents. Elle regarde le dentier dans le verre. La petite fille appelle Mamie. Elle lui demande pourquoi ses dents sont tombées dans le verre. Je répète. Léa. Léa. Se brosse les dents. Elle regarde le dentier. Dans le verre. La petite fille appelle Mamie. Elle lui demande pourquoi ses dents sont tombées dans le verre. Je lis maintenant 2. Texte 2. Lia et Sophia se brossent les dents. Elle regarde le dentier dans le verre. Les deux sœurs appellent Mamie. Elle lui demande pourquoi ses dents... Elle lui demande pourquoi ses dents sont tombées dans le verre. Alors, recopie les phrases, puis dans chaque phrase de chaque texte, encadre le verbe conjugué au présent et souligne son sujet. D'accord Alors ici, Sobros. C'est le verbe de Léa. Léa, c'est le sujet de Sobros. La même chose ici, regarde, c'est un verbe. Le sujet c'est elle, elle regarde le dentier dans le verbe. La petite fille appelle, on a ici appelle, c'est un verbe. Le sujet c'est la petite fille. Elle lui demande, demande, demande, c'est au présent, demande. Le sujet c'est elle, elle lui demande pourquoi ses dents sont tombées dans le verre. Là, je répète encore, fois, se brosse, regarde, appelle, demande. Ce sont des verbes au présent. Ils ont toujours un sujet, c'est Léa. Léa, elle, la petite fille. Elle aussi. Ici non. C'est au pluriel. On dit Léa et Sophia se brosse. Et donc, il y a un changement ici. C'est au puisque le sujet au pluriel. Léa et Sophia se brossent le verbe aussi au pluriel. C'est ce qu'on appelle l'accord. On va voir ici. L'accord du verbe avec son sujet. Léa et Sophia se brossent les dents. Elles regardent. Le don de c'est dans le verre. Les deux sœurs appellent mamie. Elles lui demandent pourquoi ses dents sont tombées dans le verre. Alors, le changement ici, c'est le passage du présent, le passage du singulier vers le pluriel. On a Léa et Léa et Sophia. Dans quel texte les groupes sujets sont-ils au singulier Bien sûr, c'est le premier texte. Texte 1. Et dans quel texte les groupes sujets sont-ils au pluriel C'est texte 2. On a Léa et Sophia, c'est pluriel. Mais Léa ici, c'est le singulier. Léa et Sophia, c'est pluriel. Quelle est la terminaison des verbes quand le sujet est au singulier Normalement, c'est avec « e ». Par exemple, « se brosse » avec « e »,« regarde » avec « e »,« appelle » avec « e »,« la fin »,« demande » avec « e ». Mais au pluriel, c'est « ont été. Se brosse »,« regarde ».« Appelle »,« demande ». Alors, quelle est la terminaison du verbe quand le sujet est au pluriel C'est « ent ». Regardons ici à la fin de « se brosse »,« regardons ici à la fin de « regard hein? ».« Appelle mmh. demande. Maintenant, on passe aux entraînements. Recopier les phrases, puis souligner le sujet de chaque phrase et encadre chaque verbe. Mmh, mais nous demande beaucoup de consignes. Recopier les phrases. Après, qu'est-ce qu'on nous demande de souligner le sujet Les dents, la brosse, le sucre abîmé. Il, il, alors ça c'est ce qu'on appelle le sujet, les dons, la brosse, le sucre, seulement le sucre, mais abîme non, abîme c'est le verbe, il, alors je souligne les dons, suivez avec moi s'il vous plaît, les dons, voilà, la brosse, le sucre, il. Et on quatre chaque verbe, voilà, pousse, les dents Pousse, pousse, la brosse débarrasse, débarrasse, débarrasse, le sucre abîme, abîme, c'est le verbe abîme, euh, étale, étale, c'est le verbe étaler, abîmer, ça veut dire détruire, étaler, abîmer, débarrasser et pousser. Alors, au lit sujet et verbe. On a le dentiste, L. Qu'est-ce qu'il fait le dentiste Le dentiste soigne la carie. Le dentiste nettoie ses instruments. Le dentiste aussi ajuste son masque. Pourquoi euh, je choisis facilement ces verbes Parce que je vois la terminaison qui est toujours E. Euh, le dentiste soigne. Le dentiste nettoie avec « e » à la fin et le dentiste ajuste. Par contre, « elle s'est pleurée », on dit « elle se lave ». Il y a l'accord entre le verbe et son sujet. « Elle se lave »,« elle se rince »,« elle se lave les dents »,« elle se rince la bouche ». C'est la même chose pour « il » et « ma sœur ».« Il s'est pleurée »,« ma sœur », c'est singulier. Alors, on choisit « ma sœur boit du thé »,« ma sœur va au restaurant », euh, il, il, il mange de tout, il n'aime pas les corgettes, ils sont malades. Voilà, c'est facilement que je voici n'importe quel verbe, parce que tout simplement, je sais comment accorder le verbe avec son sujet. Alors, ma soeur boit du thé, puisque c'est au singulier. Ma soeur va au restaurant, il mange. Hum, voilà, ils mangent de tout, ils n'aiment pas les courgettes, ils sont malades. 3. Recopier chaque phrase avec le verbe qui convient. C'est vraiment facile, là, puisque je maîtrise ce qu'on appelle les accords du verbe avec son sujet. Alors, les garçons, que font-ils Les garçons mangent, mais mangent avec eux ou ont été Bien sûr, avec ont Les garçons mangent trop de bonbons, les se lavent avec eux les dents après chaque repas, les dents de lait tombent, avec un T, toute seule, le dentiste ausculte, avec eux la dentition, elle préfère, avec eux les gâteaux les garçons mangent, de bonbons, mais mange avec eux. Les se lave, les dents après, je n'écris pas, puisque c'est au singulier, Ils se lave au singulier, les dents de lait tombent, au pleuré, avec un connecté, le dentiste ausculte, avec eux ici, la dentition, et elle préfère eux, eux, eux les quatre. Récrit ces phrases en remplaçant le sujet par celui par celui entre parenthèses. Alors, voilà, la voiture, Malik et Samia, le cuisinier, les abeilles, c'est au sujet au singulier. Je remplace par les camions. La voiture avance lentement. On dit les camions avancent lentement. Mais on écrit en rose avec ont Malika et Samia rentrent en classe. On dit t'en Tawfiq, Rentrent en classe avec la voilà, fin seulement parce que c'est au singulier. Le cuisinier prépare les repas. Le chef et ses commis prépare avec ont puisque pleurer. pleurez. Les abeilles piquent. Euh, pour se défendre, on délai, pique avec eux à la fin, pour se défendre, d'accord, vous avez bien compris, alors, toujours avec le thème de l'alimentation, page 80, 18, ah euh, 80, page 80 seulement, alors, dans la prochaine vidéo, on va voir activité, au revoir.